Au boulot et dans la vie, on n'a jamais été aussi collecté. Des liens, des réseaux sociaux, des emojis, des mails, des SMS, des visios, des slacks On est bombardé de messages, d'informations, de liens. Pourtant, on se sent de plus en plus isolé. Même au travail, plus de 6 salariés sur 10 se sentent isolés. Eh oh, attention, c'est pas parce qu'on est entouré. Qu'on ne se sent pas seul, avec les nouvelles organisations du travail, l'intérim, les prestataires, à l'usine, comme au bureau, on est plus à côté que avec. Non, en plus, aujourd'hui, il y a le virus. Avec lui, on peut même plus se sourire. Et se parler devient même suspicieux. Pas étonnant de se sentir isolé au boulot, dans un monde basé sur des mots... conflictuels. Tenez, je vous propose un petit jeu. Je vous donne quelques mots, et vous essayez de trouver par quoi on pourrait les remplacer. La compétition la coopération, la performance, l'émulation, la capitalisation, le partage, le défi, l'assistance, l'affirmation de soi, le respect des autres, l'individu, le collectif. Et voilà, quand on change les mots, c'est un autre monde qui vient. Alors, peut-être, nous aurions la force, ensemble, de réinventer le monde. Sinon, à quoi bon